On a, ah zut, on a ni les Murlocs, on a les LM. Mais on n'a pas les Murlocs et on n'a pas les Pirates pour marcher avec Galewix. Test, je suis pas sûr. Après, il y a Barof Barof ou Galewix Ah, Galewix quand même, non Non. On va prendre Barof. Bah déjà on est sur un serveur où euh, c'est difficile de jouer à PM vu qu'il y a des bugs. Donc euh, Enfin des, des petits des légers bugs. Donc euh, je pense qu'on va partir sur Barof. Puis il n'y a pas les bonnes compos pour moi avec euh, Galewix. Quelle est votre stratégie cette fois, Ok. Euh, ça c'est soit une de 4, soit une 2-5. C'est pas dingo. C'est faiblard. On va plutôt prendre euh, de la stat. 2-4. Hein. exceptionnel, mais ça mérite d'exister. Merci Eltonio du 59. Merci beaucoup. Chaud les paris sans connaître la méta Ouais, c'est chaud, mais bon. À la Galewix, franchement, c'était vachement risqué, je trouve. Sans pirate et sans... Euh... Que vous avez gagné. Sans pirate et sans murloc... Euh... Même si le perso est cool, il y a quand même des limites. Ouais. Pas de murloc, pas de naga, pas de kara. Bon, les naga, on s'en moque, mais... C'est cool, hein. Guitariste. Guitariste, c'est cool, hein. En vrai, tous les trois tours, on va avoir un dragon. Le petit pari qui va bien. Yaki. Kun, il est quoi Il est en Isera. Peut-être il reste taverne 1 et d'un autre côté on a lui en LM, taverne 2. Le truc c'est que Kun il va prendre les 2 1 donc ça va faire égalité à part si c'est un LM 2 1. Je pense que c'est Kun quand même. Il va rester 1 non Est-ce qu'on veut doubler l'M? Ça me choque pas. Vous avez swap Ça me choque pas. Kun taverne 1. L'avantage de Kun, c'est que il joue quand même les. C'est des 2 1 qui jouent quoi. Donc si jamais il essaye de partir sur une compo avec plein de guitaristes allègres, ça reste quand même des 2-1 hein, quoi. Donc en termes de stats ça va quoi. Si on met la 2-4 devant par exemple. Paris gagnant. Harry Potter. Shady Bunny, Taverne 3. Donc il a pas de créa. Et Harry Potter, Taverne 2. Il joue le nouveau perso. À la fin du tour, tous les 3 tours, on obtient une copie non dorée de la carte à gauche. Ok. Château, on va essayer de faire le up pour essayer d'avoir un dragon ta-22 Ok Je pensais qu'il allait partir dans une compo Salut Scro, hello hello Dans une compo avec plein de petites de 1 c'est peut-être juste plus fun que fort Ok Continuez sur votre lance. Ah zut On fait le up parce On reste dans la taverne Si on reste dans la taverne En vrai on a le triple C'est dur à dire J'ai peur de me faire massacrer Colère c'est vraiment fort dans cette méta je pense même. Mais... Dragon up, on part sur une rafame, tant pis. Je ne vois, vois pas rester un tour de plus. Super. Enfin pouvoir renouveler mon stock de serviteurs. Allez. Harry Potter, taverne 3, sur les 6 golds et RDU, il est dans une rafame, je pense. Il est où Il est taverne 2 avec un triple. Intéressant. C'est sur RDU, j'imagine Je pense que si j'avais eu deux pièces je serais resté peut-être taverne une mais. Ok. Ça ça va être intéressant. Oh, ça va être très intéressant ça. Malheureusement on va se faire vraiment brutaliser ici mais bon c'est le, le jeu. Merci Grimjo du 126, merci pour le soutien. Salut, salut à tous. Euh, ça ça va donner deux d'attaque à vos serviteurs dont l'attaque est inférieure à celle de ce serviteur. Donc vu que toutes mes créatures à 2 deux, euh, d'endurance deux vont passer à 3. C'est hyper hyper cool. Enfin vont prendre plus 2 pardon. Ça c'est important quand tu. Oh waouh! Ça c'est trop important quand on joue. Euh... Donc on va partir en. On va partir en démon. Discolaire et rewinder, c'est vraiment la clé pour moi. En gros, les rewinder, quand on perd un dégât, à la place c'est lui qui prend un PV. Mais c'est ça, hein. Joe, Taverne 3, Harry Potter. Taverne 3, il, il s'est fait taper. On va miser sur Donc lui, il va être pas mal. Hein. Il a boosté de l'attaque un peu. Donc ça nous permet de. Waouh, il y a déjà un, un Galakrond ça. Il y a déjà un, gas, un gascoiler. A gauche Ah zut. A gauche Ah zut. Waouh. Il faut prendre 15 là. Merci Toto Samasan pour le soutien. Merci beaucoup. Ok. On n'a pas pris 15. Ça c'est un LM. Oh, On a perdu. Oh. Excellent, Comme ça, je peux faire venir des serviteurs plus puissants. Intéressant. Ça c'est un démon. Hein. Bête de guerre ça fait rien. Lui, dès qu'on râle d'agonie vos gemmes de sang, une de sang font plus un d'attaque. Est-ce qu'on part en... je crois que je vais partir en démon quand j'ai rembobinage. J'ai l'impression que c'est la meilleure chose à faire. La quête commence ici. Ça c'est de la caille, hein. je peux le virer. Hein. Peu l'edge quand même. Alors, vraiment, on step up au prochain tour. Euh, Kun, il joue en dragon, t'as 24. Et Harry Potter, il est à 24 et il gagne les combats. Et Kun, il a fait un trip, C'est dur à dire. Là, on va avoir deux dragons. Ok. Je pense pas qu'on joue dragon. Je pense vraiment que. Alors. Et le board n'est pas fort. En face, ça sort vraiment bien. On faut quand même perdre, c'est ça qui est fou. L Égalité. Le board n'est vraiment pas très fort. Ok. Ouais, deux dragons, mais c'est tous les trois tours. Mais ça a fait des pièces. Il a fait son temps. Oh, un deux. Ah non, sécurité, c'est bien. Début du tour, inflige un point de dégâts à votre héros héroïne, c'est un démon. La question, c'est est-ce qu'on reste à Verne 3 est-ce qu'on prend un up Ta 24, il y a. En ta 23, il y a des bons démons quand même. Je crois que je vais rester un peu ta 23. Attends. Un choix tactique intéressant. Lui. Donc, bon, lui, on connaît. Lui, il donne. Euh... Plus de. Plus un, plus deux à vos autres démons si j'ai subi des dégâts autour d'avant. Ça, ça vire. J'aurais choisi le même. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Bête. Ah, les bleu bleus, on peut pas l'acheter. Au prochain tour, je le gèle ou alors je l'achète maintenant. Je vais l'acheter maintenant. Ma colère du dragon est la vôtre. Ce n'est pas le plus fort, mais il donnera tout. RDU Serveur 2 RDU, c'est bizarre. Ah non, c'est Galactron. Voyons si vous parvenez à rester en tête. OK. la sécurité de je vais quand même aller chercher une taverne 5. Ouais, c'est ça qu'on vire. Hein. Ça découvre un dragon ou ça déclenche le cri de guerre d'un serviteur allié. On peut déclencher bête de guerre. C'est pas dingo, mais c'est pas le meilleur play. Pense, hein. Ah, c'est comme ça que ça marche? Ah non, mais j'ai fait une découverte là ou quoi? Déco ah, j'ai fait une découverte. Hein. J ai, j ai... Ça change rien. Hein. Ah, dommage de ne pas avoir de scolaire. scolaire. C'est rigolo quand même. Hein. Ça. Dix c'est que ça. Hein. Trop wick, ça, en vrai. Je vous souhaite un bon combat. On n'est pas dingue. Mais, euh... ouais, on n'est pas dingo. On n'a pas les cartes de scaling, en fait. On a, enfin, on a qu'un seul t scolaire. Je pense c'est vraiment une compo qui nécessite deux t scolaires. Bah, le problème, c'est que vous voyez, il y a moins de points de vie sur le t scolaire. Parce qu'avant, il prenait plus 2, plus 2. Maintenant, plus 2, plus 1. En fait, démon, c'est meilleur. Mais le problème, c'est que t'es vraiment dépendant de ton t scolaire. Le rewinder, il est important. Hein, mais le rewinder, il est quand même hyper important. Euh, bon. Ça va être compliqué, quand même. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Ça va être compliqué à dos J'aurais choisi le même wow. On dirait que vous pouvez obtenir un triplé gagnant On va en ça pour ça. On se bat hein mais c'est vrai que ouais, il, il manque un peu de points de vie. Après on a pas trouvé les. on n'a jamais euh, fait une découverte dans un démon. Ça peut jouer un peu. Vous vous doutez 2 gemmes de sang, joue un sur ce serviteur. Il est 7-7. En termes de stats, tout est pas bon. C'est mauvais. Faites ça. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Je pense qu'il y a des trucs à faire, mais clairement, de toute façon, ce qui scale, c'est quoi C'est que scolaire en gros. Donc il faut deux petits scolaires Et après, essayer de jouer avec les démons. On a essayé en tout cas euh, Merci je suis le marin pour le soutien Merci beaucoup, c'est gentil Je pense que ça va être fini de nous Ah ça s'est mal mis là Bon on va peut-être tenir un tour de plus Même pas certain en vrai Plusieurs rewinders, bah, je suis pas sûr. Hein. Pas sûr que rewinder ça change la donne. Le rewinder c'est juste pour pas prendre de dégâts. Honnêtement, je suis pas sûr que ça se joue sur les rewinders. Ça, c'est un démon. Les chaque tour, deux actualisations coûtent euh, des PV. C'est cool avec rewinder. Ça, c'est cool aussi. Là voilà, ça devient intéressant mais c'est trop tard quoi. Et puis encore une fois avec un seul petit scolaire je pense que c'est malheureusement pas assez fort. Mais c'est l'idée de la compo en tout cas. Oh lolo. On va virer lui. Euh... Lui, il active les cris de guerre des serviteurs adjacents. On n'a pas de cris de guerre là. Mais ça peut être pas mal avec un maître de guerre à ça. C'est assez chelou, mais. Bah, le problème, c'est qu'il a peu de. Ouais, il a beaucoup de points de vie, mais il a pas d'attaque. Sachant que c'est compliqué de donner de l'attaque aux... Aux... aux démons. Ouais. Un seul. Vous voyez, si on a deux comme ça. S'accroche, hein, tout le monde s'accroche. Hein. Je pense qu'on va être le premier à sauter. Mais on aura essayé, hein, franchement. On aura essayé. Non, il faut pas dire des choses comme ça, Johnny Big Cash. Là, tu dis démon, c'est pas ouf uniquement parce que j'ai perdu. Si j'avais gagné, tu aurais dit euh, démon, c'est ouf. Donc, euh, il faut attendre. Il va y avoir une méta, il va y avoir de la théorie qui va s'installer. On ne pas savoir là. Franchement. Moi, je pense que démon, c'est très fort. On a fait de la, de la théorie avant, avant le live. On a analysé un peu toutes les compos, toutes les synergies. Pour moi, démon, ça peut être une des meilleures compos. Mais euh, c'est vrai que voilà, t'as besoin d'avoir l'outil scolaire. Mais je pense clairement pas que démon soit faible, pour le coup. Vraiment pas. Il ah, y a Urzul toujours en taverne 5 qui est super fort. Franchement, démon, Urzul et tout, euh, ça reste ça euh, ça reste, euh, ça reste badass. Hein. Ça reste vraiment, vraiment cool. Bah, jouer dans les tavernes plus c'était compliqué parce que là, les paris, il y a eu beaucoup d'égalité. Donc on a perdu pas mal de pièces. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu prendre le up. Euh, le problème de, de Barov, c'est que c'est un peu polarisé. Si t'as les pièces, tu peux up. Si t'as pas les pièces t'es obligé de jouer Tempo. Donc là on a joué Tempo, il aurait fallu un deuxième petit scolaire et euh... Ah on a été viré du truc, dommage. Euh... Il aurait fallu... Remarquez, remarquez on peut suivre comme ça. Euh... On va suivre RDU. Ouais il aurait fallu un deuxième, euh... un deuxième petit scolaire et je pense qu'on aurait pu avoir un truc vraiment très ok. En tout cas le Rewinder est très cool. Mais euh, et lui, on l'a eu tard. Hein. C'est con, mais vous euh, bah voyez, il joue démon, euh, ça va être sympa. Comme ça, on va faire une game full démon. Donc là, il y a un joli T scolaire. Il y a lui qui fait deux actualisations gratos, donc c'est très intéressant. La compo est quand même là un peu faible aussi. Hein. Il y a des beaux rewinders, mais ils n'ont pas beaucoup d'attaques. Ouais, t'es très, très très dépendant quand même de tes T j'ai l'impression. Hein ou alors Urzul, ou Gangropter, après il y a toujours le Gangropter, mais c'est vrai que Gangropter sur Rambominage c'est très très fort. Mais voilà, c'est à 26. Ça, il va, euh, XY va tuer deux démons à la suite. Il en est où Il est à 13, il a perdu le combat d'avant. Il peut pas jouer contre moi. Ouais, le Malkazar est très, très très très sexy. Mais dans toutes les compos, je pense. Les deux rôles au début de game, c'est vraiment pas mal. En face, il y a des bêtes, il y a de la stat. C'est très très classique, mais c'est très fort, hein, indéniablement. Donc, euh, le, le match-up est. Normalement, le match-up est plutôt pour, pour démon, mais. On voit que ça manque de peps là en tout cas, le démon. De ce qu'on a vu. Ouais. Et ça, hein, franchement, c'est con mais le petit scolaire euh, Plus 2 plus 1 ou le plus 2 plus 2, ça change la donne. Hein, parce que normalement c'est lui qui arrive et qui met des gros des grosses tartines. Après il y a le Big Fernal qui n'est plus là. Si je dis pas de bêtises, et le Big Fernal, c'est super bien aussi pour scaler. Là il n'y a plus le scale du Big Fernal. Donc euh, Ouais faudra voir. On va évidemment pas tirer des conclusions trop vite de, des démons. Et on va voir ce que ça va donner. Bon, J'aurais bien Kun, mais. Il était en quoi Kun déjà Oh Kun il joue les Fana, il y a du Hara avec sabre de mana, il y a une Mama qui. C'est rigolo en vrai! très très drôle. Hein. <rire> Il y a eux, ils sont là. Elle est rigolote cette compo. Je sais pas si c'est très fort, mais ça a le mérite d'être rigolo. C'est dommage que le up taverne 4S5 n'est pas rebaissé à 9 gold, ça complique quand même pas mal pour créer autour des tavernes de 6. Bah après normalement t'es pas censé rocher les tavernes 6, hein. c'est aussi ça qui est intéressant et c'est pour ça que les méta avec les quêtes et les méta avec les buddies sont par définition déséquilibrés parce que bah, tu peux plus facilement aller chercher les 6. Le, le but du jeu c'est quand même de monter petit à petit hein. et de temps en temps tu peux peut-être aller récupérer une taverne 6 mais ça reste une taverne rare la taverne 6. Je pense qu'on s'est trop habitué à faire des compos forcément avec des 6 mais... Les Fana faut peut-être les virer pour des bêtes bon, c'est peut-être ce qu'il va faire hein. ça, Sa maman est pas dorée remarqué que ça va passer Bon en face il a l'air d'avoir des combos il y a le double Octosari qui invoque des monstres avec double Titus. Ils sont combien Ils sont 6-6. Ils sont pas énormes. Ok. Ah ils sont gros par contre les Titus. Je n'ai pas fait attention. Non ça va passer hein. Ça va passer pour que non La compo est sympa en face mais elle nécessite du temps. Qu'on appelle du scaling. Et euh, les barons ont été chopés assez tôt. Il va rester en vie hein. Il va rester en vie. Euh, ce Moi ce que j'ai peur dans la compo de c'est qu'elle justement elle n'a elle pas vraiment de scaling quoi. Elle est forte tout de suite mais le scaling peut être donné par les Fana. Là il va jouer contre Shady Buddy. Bon il s'en sort bien, je joue contre le mort ici. Il y a ce Hara. On a vraiment envie de choper Ara Pour les fanales, j'imagine. Il y a ça, Tichondrius, qu'on n'a pas eu. Bah oui, Tichondrius, taverne 5, euh, en démon. Une fois que votre héros ou héroïne a subi des dégâts, donne plus un à vos autres démons. Ça, ça aurait été une carte clé, mais c'est taverne 5, et c'est vrai que, voilà, le... le Rafam comme, comme nous, hein, euh, là, tous les deux, on est deux démons à être dernier, dernier et avant-dernier. Moi, il y a eu trop d'égalité, donc j'ai pas pu avoir le up par rapport aux pièces. Et euh, RDU, il a peut-être perdu pas mal de points de vie au, dé au début, ce qui a finalement un peu bloqué sa tempo. Après, il a quand même fait un triple, peut-être dans la taverne 5. Clairement, s'il avait eu Tychondrius, ça n'aurait pas été la même. En tout cas, voilà, Tychondrius, c'est un vrai espoir finalement pour cet archétype démon qui monte beaucoup de points de vie, mais finalement assez peu d'attaque. Donc, euh, va... j'espère qu'on aura l'occasion dans la soirée de rejouer démon. Parce que je pense que ça peut être super fort. Octo c'est très très bien. Rosilisk, donc on part en Big Beast. Donc Tozari, euh, dès qu'elle voit un serviteur qui est invoqué, elle va donner à sa tentacule plus +2 plus de Advitam Eternam. Et euh, l'oral d'agonie c'est d'invoquer la tentacule, donc avec Baron c'est cool. Il y a des choses à faire. C'est gros quand même en face. Hein Pas assez, mais. Oh, c'est bien, ça va bien protéger l'Octozari. En plus, avec ça, c'est super. Donc, ça a taunt les petits euh, grelins. Ouais, déjà 12-12, la carte. Hein. On, a, on a un combat. Waouh, ça c'est super pour Kun. Elle ouais, est 20-20, hein, je crois. Ah, super là. La carte, elle est meilleure qu'un gascoiler hein, sur ce combat. Ça va permettre de bien préparer le prochain combat. Donc ça, c'est très intéressant pour Benoît. Euh... Ça se joue pas à grand-chose, hein, mine de rien. Elle sans blaguer, si l'Octozaris se fait choper au début, c'est chaud, hein, je le voyais pas si... si mal en vrai. Ok, on a un Titus. Est-ce que ça a vraiment du sens Sachant qu'il n'y a plus Goldrin hein. Ça c'est pour les dragons. Ça je suis pas sûr que ça ait du sens. Il va découvrir un dragon ou activer un cri de guerre. Enfin, il découvre. Soit il active un cri Pas, C'est pas un dragon d'ailleurs. Soit il découvre un cri de guerre, soit il active un cri de guerre. Il y a plein de rewinder. Euh... <rire> il y a plein de rewinder. Ouais, c'est si bien le Titus. Bah, Titus, c'est super bien avec Octozari, mais il faut trouver des taunts. Faut trouver euh, des cobras là pour donner un peu réincarnation sur ce, ce Octozari. C'est super bien. Je pense qu'il faut roll ici. Hein. Je pense qu'il faut roll. Je vois pas ce que la 3-2 peut apporter. Le roll me choque pas. Au pire, à la limite, tu vends ce Titus. Tu vas chercher... Si t'as un Raptor tout de suite, t'es à 7, donc t'as besoin de gagner ce combat. Moi, je ferai le roll. Non, il décide d'acheter la, la 8-7, de jouer le Titus, Octozari, là. C'est intéressant, hein. si les Haras arrivent à choper Octozari, c'est incroyable. Hein. J'aime son play, je crois. Je le trouve intéressant. Ah, dommage, la 8-7 ne s'écrase pas dans la 4-6. Donc ça, c'est vraiment pas de chance pour le coup. Parce que, ouais, ça c'est pas de chance. Ouais De toute façon, la 66-193, normalement, elle détruit tout. Ouais, ça va malheureusement s'arrêter là. Il y a pas mal en tout cas, on voit pas mal de gascoilers, de choses comme ça dans le top 4. Donc ça peut vraiment être une bonne compo. C'est tout de suite de la puissance. Ouais, là c'est fat, hein. il y a rien à dire en face, c'est vraiment très très solide. C'est Harry Potter et on va suivre Harry Potter. Pas mal en tout cas ce, ce Toctozari. Là franchement il a vite vite scalé. La compo de Kun était très intéressante mais il y avait... Elle avait du mal à s'améliorer au fur et à mesure de la partie malheureusement. Et là on est sur une compo avec euh, un énorme entourlooper. Un énorme cyclone. Donc il y a beaucoup de gemmes sur le cyclone et il y a beaucoup de gemmes sur l'entourlooper. Donc je pense qu'il est parti sur quelque chose à base d'uran, euh, les choses qui ont amélioré les uranes Et euh, donc 100, plus 128, plus 112, et là plus 58, plus 188, ça veut dire qu'il a énormément joué avec Bran peut-être. Les urans qui en Battle Cry, en Cri de Guerre, donnent un d'endurance en plus aux gemmes. Et je pense qu'il a dû euh, booster à fond en Tour Looper et voilà. Donc c'est intéressant, derrière il essaye de tempo avec, euh, pour remplir le board avec des boas. Là il va essayer de tripler ça. Il y a un après. Hein. Euh... Je pense qu'on peut virer Bran peut-être. On, on va voir comment on peut voir sur les gemmes. Quand il aura une gemme en main, on risque de voir. Il va vendre ce bronze Quen. Mia, mia, mia. Donc Necrolite. Ouais, c'est strong. Hein. C'est très très strong. Plus euh, 3, plus 8 les gemmes. Ouais très intéressant là le double entourlooper looper, le problème c'est que il euh, y a des petits boas, les, les points de vie peuvent aller sur des petites créas, mais c'est pas des si petites créas que ça hein. Donc l'un aille sur l'autre en fait, donc limite est-ce qu'il faut pas les mettre à la fin En même temps t'as envie de générer de la value avec, donc c'est pas évident. Et en face on est sur une compo bête, encore une fois, un bête, euh, bête ral d'agonie, réincarnation avec les octozari, avec les et crabouilleurs. Donc euh, beaucoup de stats, beaucoup de réincarnation, de la résilience, de la puissance, c'est très très relou Ça peut être pas mal, les, les, les archétypes points de vie en général sont bons contre les archétypes rip-hop Après là c'est à la fois rip-hop mais c'est rip mais c'est énormément énormément d'attaques En plus il y a un Octozari qui a été ramené Ça risque, Ça risque quand même d'être compliqué La tentacule est pas très grosse Non je pense qu'il est devant, franchement je pense que les points de vie sont devant Là, ça se met bien. Les deux, ils sont comme ça. Faut voir. C'est rigolo, hein. Ça, ça revient énorme. Hein oh ça va le faire. Hein et il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points de vie. Et à la fin, il va tuer le gang et le crabouilleur. Super. Ça a bien gagné. Donc, c'était une compo vraiment uran Et il a fait le, le changement à la fin vers. Euh, vers. Euh, vers les, les, les créatures. Il y a moins de poison. De toute façon, là, il n'y avait pas Murloc. Mais de base, il y a un petit peu moins de poison dans le jeu. Ou en tout cas, le poison a été nerfé, on va dire. La capacité poison. Donc, c'était une belle, belle, belle partie.